Bonjour mes chers élèves de co 1 bienvenue sur votre chaîne chez TV. Je vous présente votre livre préféré, l'arbre au mot. C'est une autre façon d'enseigner la langue française, méthode de France. Alors aujourd'hui, on va voir le côté conjugaison. Allons-y, on va découvrir ensemble la séance d'aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Alors normalement on va changer de place. Voilà. Est-ce que c'est juste? On dit le verbe faire, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez vont. Est-ce que c'est juste? Le verbe aller c'est je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites vont. Bien sûr, c'est faux. Alors on va changer de place. Voilà. Je fais, je vais. Tu fais, tu vas. Il fait, il va, elle va. Nous faisons, nous allons. Vous faites, vous allez. Ils vont, ils font, elle, ils vont. Voilà, c'est juste maintenant. Alors ici et je cherche les formes conjuguées au présent de ces deux verbes c'est faire et aller dans le texte c'est dessus et orange-les dans le tableau de l'exercice numéro. on va voir ne faisons attention à ne rien oublier alors ne faisons attention à ne rien oublier et je fais des sandwiches pour midi je vais attraper des gardons et papiers des brochets. vous allez avoir chaud et tu vas porter ce chapeau si vous ne faites pas de pause, mamie, nous allons le mettre à l'ombre. Comme ça, les poissons ne vont pas le voir. Qu'est-ce que vous faites maintenant Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez relire encore fois ce texte et dégager la forme conjuguée au présent du perfet réel. Comme l'exemple de nous faisons comme l'exemple de je fais, comme l'exemple de je vais, comme l'exemple de vous allez, ou tu vois... Euh, vous faites euh, « nous allons » et « nous vont ». Les poissons ne vont pas. Voilà. voilà. Et voici la conjugaison de ces de, deux verbes, le verbe « faire » et le verbe « aller ». Qu'est-ce que vous allez faire encore une fois Vous allez vous entraîner très, très, très bien euh, en écrivant euh, plusieurs fois euh, jusqu'à la maîtrise de ces deux verbes au troisième groupe, qui appartient au troisième groupe. Faire, je vais, tu fais, il fait, fais attention à la prononciation, ne faisons, oui, ne faisons, vous faites, ils font, le verbe aller, on dit, je vais, tu vas, il va, nous allons, nous allons, vous allez, vous avez compris. Oui. Alors, on va découvrir ensemble les autres activités du jour de vie. Alors, je m'entraîne, ici, après avoir maîtrisé les deux verbes aller et faire, c'est-à-dire, je maîtrise complètement la conjugaison de, ce, de ces deux verbes Allez, faire. Je peux faire facilement ces exercices. Je relis chaque sujet au reste de sa phrase. Tu et nous, il et je, elle et vous, ce sont des pronoms personnels. Sujet, on sait déjà. Tu et nous, il et je, et elle et vous. C'est la suite des phrases. Font des commissions, va avec toi, fais des crêpes, allez chez le docteur, faisons des réserves, vais courir dans le stade. Alors, ici, on dit Tu tu fais du crêpe. Nous, nous faisons des réserves. Ils font des commissions. Je je vais courir dans le stade. On peut dire aussi, je vais, je vais, je fais des crêpes. Soit on dit, je fais des crêpes ou je vais courir dans le stade. Les deux sont justes. Elle, elle va avec toi. Vous, vous allez chez le, dentiste, chez le docteur. D'accord? Tu... Tu fais des crêpes. Nous, nous faisons des réserves. ils avec S, il faut des commissions. Je, je vais courir dans le stade où je fais des crêpes. Elle va avec toi. Vous, vous allez chez le docteur. Alors, deuxième activité, recopier en complétant euh, les phrases avec un pronom personnel sujet. Alors, on dit, vous allez dans la voiture. Je vais en vacances au bord de la mer. Il avec S. ils vont à la piscine. Ou elle avec S. Elle vont à la piscine. Tu vas avec lui. Nous allons jouer. Nous allons jouer dans le jardin. Vous faites un bon couscous. Il fait ou elle fait. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Ils font ou elles font à nouveau jeu. Alors je recommence. Vous allez. Je vais. Ils vont ou elles vont avec s. Tu vas. Nous allons. Vous faites. Il fait. Ils font. Ou elles font. Troisième exercice ou troisième activité. réécrire dans ton cahier les phrases avec le pronom avec le nouveau pronom personnel suivi par exemple ici elle fait du foot on dit ne faisons et je sais comment écrire ne faisons F A I S O N S Nous faisons du foot vous faites du théâtre on dit tu fais du théâtre je fais la grimace on dit elle font la grimace ne faisons du foot tu fais du théâtre elles font la grimace. Elles font la grimace. Avec ONT. Elles font. f -O -N T. Alors ici, si tu sors de l'activité orale, imagine une réponse aux questions. Si tu, moi, je pose la question. Toi, tu vas répondre. Où vas-tu? Est-ce que vous allez à l'école aujourd'hui? Répondez. Quand font-elles du basket? Que fais-tu après L'école. Où vont tes parts? Vous cherchez uniquement les réponses qui sont Par exemple, où vas-tu? Je vais à l'école. Où vas-tu? Je vais à l'école. Est-ce que vous allez à l'école aujourd'hui? Oui, nous allons à l'école aujourd'hui. Etc. Alors, c'est la page 82. C'est la conjugaison de verbes aller et faire au prénom. C'est comment conjuguer ces deux verbes au prénom. Merci beaucoup. À la prochaine. Euh, N'oubliez pas, projet vidéo sera donc pour euh, des activités. D'accord Des activités. Correction, des activités. Allons-y.